Ça là, c'est Roger. Roger est un con. Il a aussi quelques problèmes d'addiction. Voilà, des petits problèmes d'alcool par exemple. Et les jeux à gratter. Eh oui, mais non, ça n'arrivera pas à Roger, ça. Eh ben oui Roger, 1, hein, le 13, ça porte malheur